Bonjour à toi chers spectateurs, Jurassic World, le monde d'après, ou Dominion dans sa version originale de Colin Trevorrow. Alors, déjà, c'était très triste, mais personnellement je n'attendais pas ce troisième volet donc, de la saga Jurassic World et ce sixième de la saga Jurassic Park. Tout simplement parce que le projet ne m'intriguait pas plus que ça, que j'avais bien aimé Fallen Kingdom, mais que je savais pas trop ce qui pouvait se passer derrière, et au vu des premiers retours presse et spectateurs qu'il y avait suite aux projections test et aux avant-premières, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Le résumé pour faire simple, alors que les dinosaures et les hommes cohabitent depuis 3 ans, Owen et Claire cherchent à vivre en paix avec Maisie. Mais lorsque le directeur d'un grand groupe pharmaceutique la kidnappe, cela va rapidement changer la donne. Euh... C'est pas du tout ce qu'on attendait. Et je, je sais bien qu'il y a une demi-mesure à avoir devant, devant certains projets de cinéma, mais un Jurassic Park ou un Jurassic World s'attend surtout à voir des dinosaures. Et avoir une intrigue autour de ces dinosaures. Les remettre dans un parc, les sortir d'une île. Je sais pas ce qui s'est passé, mais honnêtement, on est typiquement sur le projet de blockbuster qui n'a pas su exploiter son plein potentiel et en fait n'arrive pas à inclure les humains correctement au sein des dinosaures. En fait on est plus dans un monde où les humains sont plus importants que les dinosaures qui viennent juste de débarquer et avec lesquels ils sont supposés trouver un équilibre. Ce qui donne lieu à un blockbuster qui foncièrement n'est pas mauvais, mais ne remplit pas ce qu'on est supposé attendre de ce type de long métrage. Donc en fait je comprends complètement qu'il y ait beaucoup de spectateurs qui n'aiment pas le film, Personnellement, je n'ai pas passé un super bon moment. Je dirais pas que j'en ai passé non plus un trop mauvais, mais j'étais constamment en train de me demander quand est-ce que le film allait décoller et quand est-ce qu'on allait atteindre vraiment le paroxysme. Et on l'atteint jamais en fait, parce que ça n'est pas un Jurassic World. C'est un blockbuster extrêmement classique et convenu qui ne cherche jamais à être plus qu'un divertissement, parfois presque bas de gamme. Ce qui fait vraiment mal au cœur quand on sait le potentiel que ça pouvait avoir à la base. Clairement, j'ai l'impression que de plus en plus d'auteurs ne parviennent pas à saisir comment créer, développer et surtout conclure les sagas qu'ils ont cherché à ressortir du passé pour nous emporter dans ces univers qui ont parfois bercé notre enfance mais qui se perdent au fur et à mesure de cette résurrection. Colin Trevorrow ne maîtrise absolument pas cette « "entre guillemets" conclusion » qui n'en est pas vraiment une, tant le metteur en scène ne cherche jamais à livrer grand chose de plus qu'un sauvetage somme toute très classique au cœur d'un univers passionnant mais qui n'apporte rien à une aventure qui aurait pu se passer dans un tout autre en termes d'écriture, le film se base sur les personnages de Michael Crichton. Il y a eu une première histoire écrite par Derek Connolly et Colin Trevorrow. Et le scénario a ensuite été écrit par Emily Carmichael et Colin Trevorrow. En sachant qu'Emily Carmichael est la scénariste et responsable du projet Battle at Big Rock. Qui est donc un court métrage qui a été fait en amont de Jurassic World Le Monde d'après. Et que Colin Trevorrow a beaucoup aimé. En même temps, il était producteur dessus. C'est pas étonnant. Euh, en fait, ce qui est très problématique, c'est qu'on a du mal à cerner quelles sont les thématiques qui sont supposées être abordées au sein de ce Jurassic World. Parce que foncièrement, au vu de comment se terminait Fallen Kingdom, l'objectif était de raconter cette fameuse théorie du chaos, évoquée par Ian Malcolm, et ce déséquilibre qu'il va y avoir, et est-ce qu'il y a un équilibre qu'il est possible de trouver au sein d'un univers où les humains et les dinosaures vont réellement devoir cohabiter. En fait, la promesse qu'il devait y avoir avec Jurassic Park 3. Et eh bah ben c'est fou quand même de ne toujours pas réussir à exploiter ça correctement et de partir en sucette totale. Le film va essayer de à la fois réunir le casting original et le nouveau pour développer une sorte de face-off où les deux vont devoir affronter chacun leur vision en fait qu'ils ont à la fois des dinosaures et de l'équilibre qu'il faut avoir avec eux. Nous avons au milieu de cela Maisie qui va également avoir des questionnements personnels qui sont réduits à une crise d'ado, ce qui fait vraiment mal au cœur lorsque l'on sait le potentiel qu'elle devait avoir sur Fallen Kingdom et à la fin. Donc il va y avoir une vraie parabole par rapport à l'héritage justement de Jurassic Park. Il n'y est pas. Donc c'est très problématique parce qu'on sent que Carmichael du coup et Trevor Rowe ne cherchent jamais à faire plus qu'un immense roller coaster. Ce qui déjà posait un petit peu problème sur le premier Jurassic World et donnait l'impression que le film n'était juste qu'une grande attraction très fun mais dans laquelle il n'y avait pas grand chose de plus. Au final, il y avait ce côté aboutissement du parc qui donnait de la saveur et une certaine forme à l'écriture. Là, du coup, ça n'y est pas. Et ça, ça n'est que la surface parce qu'encore une fois, on est typiquement sur le blockbuster qui veut prendre le fan par le cœur, lui dire « Regarde, je te donne ce que tu as toujours voulu voir »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 Il n'y a, a pas une imagerie particulière qui est utilisée, il n'y a pas une, une énergie graphique et visuelle qui va emmener le long-métrage. Il y a quelques scènes d'action qui sont plutôt dynamiques et fun. Je pense à cette scène d'action à Malte qui en soi est plutôt intelligente dans la manière avec laquelle elle est filmée, parce que dans ce qui se passe à l'écran c'est à la limite du ridicule et on est complètement perdu devant ça. Mais il y a de l'idée, il y a encore une fois de l'idée. Et honnêtement je ne peux pas enlever à Colin Trevorrow le fait qu'il cherche à être pétri de bonnes intentions et qu'il a envie vraiment de nous divertir. Mais encore une fois, il n'y a pas de nouveauté. Je veux dire, Juan Antonio Bayona, lorsqu'il a pris les commandes de Fallen Kingdom, il a vraiment cherché à apporter de la nouveauté et à apporter un esthétisme qu'il n'y avait pas sur le premier Jurassic World, mais que Trevor Woe, compensé par ce côté très divertissant, cette énergie qui finalement renouait avec cette forme de nostalgie, tout en comprenant qu'il fallait amener un petit quelque chose de plus. Donc indéniablement, il y avait quelque chose sur le premier Jurassic World. Il y avait vraiment quelque chose de fort sur Fallen Kingdom. Là, il n'y a rien de neuf. C'est-à-dire qu'on reprend quasiment les mêmes plans, plan par plan, de Jurassic World. Quand ce n'est pas les plans de Jurassic World, on va carrément aller pomper des plans venant de la saga Jason Bourne. On va aller pomper des plans venant des premiers Jurassic Park. Ce qui passait encore une fois dans Jurassic World parce qu'il y avait cette idée d'héritage. Là, il n'y a plus l'héritage, on est supposé le transcender. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Trevor. Sérieusement. Trevor Roy est un cinéaste qui ne semble voué qu'à construire des œuvres satisfaisantes, mais sans grand-chose de plus à amener au cœur de sa création graphique et esthétique, puisqu'ici, encore une fois, bien au-delà de ce format qui ne semble pas avoir de réelle nécessité, l'ensemble du film se tient simplement. En un sens, c'est une bonne chose, tant beaucoup de métrages aujourd'hui ne réussissent même pas cette étape, mais pour autant, indéniablement ici, le film ne réussit pas à donner lieu à grand-chose de plus qu'à un simple divertissement, qui certes est divertissant, mais qui ne se tient pas sur la longueur et ne laisse à la fin qu'un vague goût amer en bouche et pas grand-chose de plus. En termes de casting, que vous dire La majorité des acteurs sont bons, hein c'est indéniable, mais j'ai pas la sensation qu'ils arrivent plus que ça à se transcender. J'ai notamment envie de penser à Laura Dern, à Sam Neill, à Jeff Goldblum. Je veux dire, ils, ils cherchent pas à apporter grand-chose de plus à leur personnage. C'est vraiment problématique, Brice Dallas Howard est très bien. Chris Pratt aussi, mais ils apportent rien de plus, pareil pour Omar Sy. pour ce qui est des nouveaux euh, de Wanda Wise et Mamoudou Hati, ils sont bien, mais sans plus. Mais j'ai presque envie de retenir une actrice qui honnêtement a une vraie évolution, parce que pour le coup son personnage de Maisie, il, il avance. Même si derrière je ne suis pas fan de l'évolution, je trouve que son interprétation ressort plus du lot que les trois quarts des autres qui sont présentes au sein de ce casting. Isabella Sermon est l'une des seules actrices de ce casting qui a réussi à sortir son épingle du jeu, nous offrant une prestation sympathique, certes classique, mais assez bien pour nous emporter du début à la fin. Au bout du compte, Jurassic World, le monde d'après, ou Dominion, euh, euh, c'est un divertissement très laborieux, qui dure beaucoup trop longtemps pour ce qu'il a raconté, ce qui déjà est très problématique, mais au-delà de ça, c'est un divertissement qui a deux énormes défauts. Une écriture qui ne cherche jamais à exploiter le potentiel de ses prémices, les dinosaures au sein de notre monde, ça ne raconte pas ça. Ça raconte l'histoire de personnages qui vont encore devoir courir après un McGuffin ou après un autre euh, élément qui va les amener à rencontrer un grand méchant qui va encore une fois faire des horribles choses à l'humanité. D'ailleurs, j'en parlerai pas, mais le plan du méchant est pété. Euh, la mise en scène est sympathique, mais encore une fois, il n'y a pas de nouveauté. Et le problème, c'est que je ne demande pas à un film d'être révolutionnaire ou d'apporter de la créativité, mais juste d'avoir une ambition. Là, Trevor Rowe refait la même chose que sur Jurassic World, et c'est très problématique. Est-ce que c'est un film qu'on doit imputer à la frustration de Trevor Roy de ne pas avoir pu faire son Star Wars 9 Je ne sais pas. Mais en tout cas, Jurassic World, le monde d'après de Colin Trevor n'est pas un bon divertissement, n'est pas un bon blockbuster et ne vaut pas forcément le coup d'œil en salle de cinéma, parce que pour le coup, ça n'est pas très divertissant en fait. C'est sympathique. Mais on en demandait un tout petit peu plus à ce type de film. A plus